Faut toujours nettoyer, hein. donc faut nettoyer la gazinière, faut tout nettoyer, euh, de nettoyer, bon, avant chaque truc, faut bien nettoyer le four, voilà, donc euh, toujours tout ce qui coule et tout ça, tout nettoyer, pardon, excusez-moi, je vais pousser un peu, rendre tout beau, tout propre, avant chaque rôti, voilà, voilà, et madame le fait très bien, hein, non okay. oh, Voilà, alors avant chaque rôti ou quoi que ce soit, faut toujours nettoyer. Hein. Donc faut nettoyer euh, la gazinière, faut tout nettoyer.